Ah, vous avez le projet de remplacer votre vieille voiture bah, moi aussi, j'en avais envie. Alors je me suis dit, rien de mieux qu'Internet Bon, je prends rendez-vous. Parfait. J'arrive donc en concession et je me présente. Bonjour, je suis Monsieur Martin. Bonjour Monsieur Martin, nous avions rendez-vous. Alors, vous avez une Astra de 2007 avec 70 000 km et vous êtes intéressé par une passate noire de 2008. Ah oui, c'est tout à fait ça. Il avait déjà préparé notre rendez-vous, du coup la discussion sur le prix était précise et sérieuse. La négociation m'a permis de comprendre ce qui inclut dans le prix et ce qui justifie. Du coup, je n'ai jamais eu l'impression de me faire avoir. Allez, je décide de l'acheter. Merci. Merci à vous. Et hop, le mardi suivant, je suis reçu par mon vendeur pour aller chercher ma nouvelle voiture. Installez-vous, je vous en prie. Écoutez, elle est parfaite, hein et en plus, avec notre programme de fidélité, vous bénéficiez d'avantages concrets si vous faites entretenir votre véhicule dans notre concession. Ah bah c'est super Pour vous les clés. Merci. Bah, franchement, avec un tel service, pourquoi j'irai voir ailleurs Et vous voulez que je vous dise Trois mois plus tard, je reçois un appel de mon vendeur me demandant comment ça se passe. Ah non, franchement, vous avez déjà vu ça, vous Alors ça tombait bien parce que justement, j'avais un petit problème de fermeture du coffre. Bon, rien de bien alarmant. Du coup, je me fais inviter pour une petite visite, euh, gratuite, hein, en plus de ça. Bonjour Monsieur Martin, vous allez bien Bonjour, oui, très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon concessionnaire, j'en suis fan. Vous me suivez